Bon allez, aujourd'hui, mission lunettes, j'ai pété les miennes, Ça, j'ai pas de problème de vue, je mets des lunettes de beau gosse là pour euh, pour la lumière des écrans, je commence à avoir les yeux un peu comme un vieux tu vois, j'en ai acheté deux paires, une pour le boulot, une pour la maison, celle de la maison elle était trop petite, j'étais en pleine, en pleine séance Jacques et Michel là, tranquille, et d'un coup, paf, plein la gueule. Les lunettes, hein. Ils ont pété. Donc, I need de new pair for la maison. La main, pote. On va dans un coin. Ça risque d'être un peu animé. Encore faut-il qu'on y arrive vu le monde, j'avais pas prévu ça Merde le lycée il est où Non, pas juste après on a c'est encore après ah, si c'est là qu'est ce que je prends Ah si c'était là le cas c'était celui-là bon déjà ça commence bien je crois que j'ai loupé la sortie j'ai aucune mémoire assis ah, peut-être là assis ah, c'est bon je crois qu'on est sauvé argentil centre 6 ah, si, Allez MB de Rei MB de Allez MB de Mais si c'est bon, c'était ça là. Qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais faut que je tourne à droite, mais je ne sais plus où. On va prendre là, hein. Ça on va pas avoir un grand choix. Je suis censé avoir passé à la scène. j'ai passé à la scène. Non. Bon. On s'en remet à tous les dieux. Boulevard de Valmy. Putain, je crois que je suis pas allé assez loin en fait. Je suis vraiment une chèvre en orientation, c'est incroyable. On va y arriver de toute façon. Toutes les routes mènent à Rome. on va pas à rome on va à argenteuil mais voilà ça devrait le faire j'ai confiance de contre, je veux plus rien argenteuil putain c'était de l'autre côté mon dieu mais quel teubé demi-tour, hein. ça ordose quand même, mais c'est pas vrai. Je jamais faire ça. Ah ouais, bah voilà, ça, ça passe au-dessus de la scène, je crois. Et après, on est bon. Allez, ça, ça ressemble à la scène déjà, on est pas trop mal. Qu'est-ce que tu fais oh ah Ouais, ouais c'est bon. On peut être de nous. avec son clignotant je crois que c'est ça ouais voilà c'est là putain on l'a fait Un bruit sec. On va taper un demi-tour là. Bon, on a déjà fait, on est plus pièce après. Un jour, où je vais me faire avoir par une, euh, une vidéo verbalisation, je vais m'en rigoler. à 2h30 par jour gratuit hop hop, hop large Là après ce qu'on se mettra pas par là, très bien ici. Putain, le carton, il passe pas sous la veste. C'est bon. Oh, putain, une demi-heure, frère, pour retirer juste euh, une boîte à lunettes dans un carton. Incroyable. Je peux pas baisser la tête. C'est le maximum que je peux faire. Le carton il bloque tout. Je te jure. Allez, go. Là, tu dois être ravi quand t'habites là. C'est la sortie du parking. Non. Faut repêcher sur la route de la maison maintenant. Ah bah c'est là-bas. Non, oui. Au oh, pif. Allez. Ça passe. Merde. Oh mon dieu. Il y avait que 3 personnes, 3 vendeurs. la première dame son nom de famille c'était un A ils ont un, un casier par lettre, tu vois et genre ils rangent ta commande dedans la meuf, son nom de famille c'était A ils étaient trois à faire le, le casier en entier à tout retourner, ils ont rien trouvé ils appellent le responsable, le mec il arrive, il trouve c'est bon après il y a un gonze ses lunettes elles étaient dans un autre magasin ça fait quatre fois qu'il appelle l'autre magasin ils lui disent elles sont dans celle-là dans celui-là et moi, j'ai reçu le mail trop tôt, ils étaient pas au courant qu'ils avaient reçu le... La... Oh putain, les gars, sans déconner. Ouais, parce que le problème, c'est que des fois, vous recevez le mail avant nous. Comme ça, je m'en bats les couilles, frère. T'as qu'à à installer la fibre, tu le recevras en même temps que moi. Cours des miracles. Par contre, c'est en train de me faire une compression thoracique du futur. Euh... Il fait du super mode avec un 1200 il est bien chaud oh, ça fait plaisir pour une fois que c'est pas le bordel ici Mark, normalement je passe pas le week-end et le week-end c'est la mort Eh bien, un endroit où il ne fallait pas faire de travaux, c'est sur cette avenue-là, franchement. C'est déjà constamment le bazar, et là il supprime une voie tout le long, c'est abusé. Et sans compter voilà, les gags qui se mettent en double fil. Bon, allez. Maintenant, direction le boulot. hésiter, puis amène Si tu décides que ça passe, ça passe. Je vous conseille de pas appliquer cette philosophie trop souvent et dans n'importe quelle situation, mais... Là, ça l'a fait. truc et il me rattrape mais putain calme toi il essaie de me redépasser alors que sa fille au téléphone c'est enculé ça m'énerve voilà il plus de problème maintenant De bien continuer de téléphoner c'est plus dans mes fesses qui finira maintenant ouais quoi ça joue là entre lui qui s'en va qui l'autre qui se décale chausses ça, ça a cogné constat time ouais, c'est la première fois que ça freine jusque la punaise il y a vraiment beaucoup de monde Chaque fois je le dis mais il faut vraiment que j'arrête de partir aussi tard. C'est constamment le zbeul à cette heure-là. Et voilà. On les prêt quoi. Ils m'ont déposé. Je regardais pas du tout le, le feu. Ils sont chauds, Ils doivent avoir panté Paris toute la journée. Alors c'est important ce qu'ils font. C'est des mecs de la greffe. Et tout. je pense que c'est vraiment eux le genre de mec c'est ce genre de mec là s'ils mettent une gopro oh, déjà t'hallucines sur le nombre de kilomètres et, et la façon dont ils les font au quotidien et en plus sur le nombre de trucs de jobard qu'ils doivent voir merci bien quelle gentillesse de ne pas embroucher un Marc, ce serait juste euh, accélérer les choses, c'est pas tellement euh, problématique. Ça vient de passer au vert, je vous propose que tout le monde se calme qu'on avance sereinement sans embêter qui que ce soit c'est qui est vénère là mais c'est lui Vas-y, vas-y, vas, -y, vas, -y, vas -y. Oh, Bon, d'accord. Oh. Le les fesses, le truc. Ouh, ouh, ouh, ouh, Ça fait flipper cet endroit à chaque fois C'est vrai que j'essaye par là-bas une fois Ça recoupe forcément On va voir, normalement je passe par là Et j'aboutis sur l'oeuvre de aller Et à chaque fois je me demande Si ici ça y va aussi la logique veut que oui Mais comme je n'en suis pas sûr Je vais forcément me planter Au moment de retourner sur la bonne avenue Et ça c'est pas cool Même un autre niveau, Ney sur scène, mes amis. Théâtre. Des sablons. Ah ouais Il y en aurait de métro dans le coin. C'est vraiment classe de ouf. Là, non, ça me semble être pas trop mal pour récupérer la route de d'habitude. Non, pas encore. Putain, c'est pas possible. Bah laisse tomber, c'est la mairie ça C'est pas la mairie, c'est un château C'est obligé, c'est les rois de français. Qui dirige Ney C'est pas possible autrement Beaucoup trop classe Non mais là je n'ose y croire je suis victime d'un terrible malentendu ou d'une terrible erreur d'orientation Ça ressemble pas du tout à ce que je suis censé retrouver Quoi ça ressemble Non c'est qu'une méga avenue qui tombe sur un pont Je suis censé arriver à la perpendiculaire d'une méga avenue Si, c'est bon parce que je crois qu'il part un peu en... en diagonale c'est plus long que ce que j'imagine j'ai pas du tout le pif hein. putain heureusement que je passe pas mon permis en euh, cette période parce qu'elle a navigation à l'instinct mon pauvre je vais le à Castelnaudary le bon gars euh, le oh là Regarde devant toi Mino. Et on est où là Mais sans déconner. Je vais me retrouver à Lyon, je vais moins faire le fier. Sephora. Hein. Ce que je suis censé passer de l'autre côté d'un truc Sephora. Bon c'est bien entendu la dernière fois. Que je passe par ce pseudo raccourci. Oh non, laisse tomber si je suis pas du tout. Ah, bien, en plus, je passe devant un comico. C'était bien ce qu'il cool. fallait faire. Ah oui, d'accord. Ah oui, oh là, là Ça ne mène pas du tout. Là, on est à la scène. Ça veut dire que. là mon garçon vous faites n'importe quoi ressaisissez oh, vous ça veut dire que non je trouver un moyen de la traverser et si possible sur le pont visé on ouais, va jamais s'en sortir putain, je... non mais là mon pote c'est une mascarade ce qui s'offre à nous plus j'avance et moins je reconnais Centre-Ville-Saint-Denis, <rire> a priori, on va vraiment dans la direction opposée, Boulogne-sur-Rennes, j'arrive vers où en général, boulogne sur aine est-ce que ça me parle Oui Je crois qu'on est à l'arrière du théâtre, oh, oh, oh, oh, oh. quavons nous là Oh, oh, oh, oh, serait t il pas le pont qu'on cherchait oui oui oui Oh oh oh oh oh Ah non pas des masses en fait c'est.. Pont de Courbiche, allez mon grand, exactement. Oui ok bon bah c'est pas du tout intéressant de... de faire ce que je viens de faire alors. Mieux vaut s'en tenir à ce qui se passe habituellement. Hein. Ça nous le confirme. c'est ça, ah ouais d'accord et puis en plus on arrive beaucoup plus bas que ce que j'imaginais ah ouais ça n'a aucun intérêt je pensais qu'on allait arriver enfin que là d'où l'on vient on était à ce niveau là pas du tout Ouh. Ça arrive plein de balles là Ah ça passe dessous Ah ouais ça passe dessous Heureusement Autant dire que je savais pas ce qu'il faut sur les côtes pour les encaisser là Pardon Très drôle cette pub La deuxième en une journée Je crois que je suis en train de tomber amoureux de cette agence de pub Alors, Autant j'aime bien cette pub Autant c'est quand même un peu gênant de faire le plein face à couilles avec lui quoi bien que je crois qu'on apprécie tous sa plastique j'en ai mis partout c'est à cause du jeune homme tu peux me contrôler